Les gens lui mais mais qu'est-ce que c'est Ça, c'est l'élu. L'élu qui unira nos deux peuples et qui délivrera la Lindra. Tu penses que je suis l'élu Désolée, ma chérie. Regarde ce qu'il est marqué au bas du parchemin. L'élu viendra d'ailleurs. Et ailleurs, ce n'est pas à la maison voisine. Ailleurs, c'est très loin. Encore plus loin que ce que tu ne peux imaginer. Je serai l'élu et j'unirai nos peuples dans la paix. Je l'espère pour nous, mon enfant. Tu sais, Mora, tu es ma seule famille. Je déteste mes parents. Car ils sont méchants avec toi. Ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants, méchants, sont méchants. Très Alt Où allez-vous avec cet étranger? Regardez sa peau. Vous croyez que c'est l'élu? Non, l'élu est une femme. Peut-être que la prophétie se trompe. Elle parle bien d'un être blanc. Vous croyez? Bleu, rouge, violet, je m'en fous, tant que nos filles ne partent plus à la guerre pour mourir. Tu es l'élu? Tu veux que je soigne? T'appeler? Je <rire> sais pas de quoi tu parles, mais si tu peux guérir ces putains de douleurs, je guérirai tous les élus que tu veux. Ah oh putain c'est génial ton truc Je Par contre tu resteras toujours aussi moche. <rire> bon, c'est pas pour vous presser hein, mais le roi Aga du même nom nous attend. Qu'est-ce qu'il nous a demandé exactement Cardos euh, Il a dit qu'il fallait garder la porte pour pas qu'il y ait d'évasion. Donc. On garde la porte, pour pas qu'il y ait d'évasion, ouais, c'est ça, ouais. Donc on garde la porte Pour pas qu'il y ait d'évasion, ouais, c'est ça, ouais. Mais il sait à Cardos que la porte va pas s'évader Ah oui, mais... mais t'as raison. Qu'est-ce qu'on qu fait là On sert à rien. Mm -hmm. bon, on se casse Ah oui, on se casse. Relevez-vous, relevez-vous! Oh, eux, leur tradition! Ah, ma fille, oh. oh, comme je suis content de te revoir! Venez, jeune homme, je vais vous présenter Gargos le contrebandier. Vois-tu, mon jeune ami, ça fait longtemps que nous faisons la guerre au criot. Tout ce qu'il nous reste, c'est cette prophétie. Il est dit depuis des temps immémoriaux que deux êtres à la peau blanche venus de la terre arriveraient sur Graïdja et changeraient la vie de tout un chacun. Le Seti et son élu seront séparés à leur arrivée. Afin de sauver la chevelure dorée, la crinière de G aidera le peuple ami de la Lindra. Mais avant cela, son âme sera éprouvée afin de savoir si elle est pure et juste. Une fois le test réussi, il se préparera avec les Yoda à combattre pour aller sauver l'élu. Un flot de cryo viendra à la rencontre des Agas dans la plaine de Rakta Kassamutra. Le Seti passera par des chemins détournés afin de sauver l'élu du sort funeste qui lui est réservé par les criots. Mais il y a un prix à payer. L'âme, aussi pure soit-elle, sera... Nous ne savons pas qui a déchiré la fin ni qui a dessiné cela. L'important, c'est qu'elle se réalise. Tu es le Ceti. tu dois passer le test... Non Non Non Non Vous m'avez payé pour emmener des guerriers à aga, Pas un homme C'est ma rose Et j'irai me battre, que vous le vouliez ou non <rire> Toi, te battre Mais tu n'es pas sérieux Les femmes aga savent se battre Si ça tourne mal, elles savent se défendre Pas toi Donnez-moi une arme et vous verrez Tu du calme Père, cet homme m'a sauvé la vie À moi, à votre fille Laissez-lui une chance de prouver qu'il est le Séti. Cela va à l'encontre de vos traditions, Monseigneur. Nos traditions font de nous un peuple qui vit renfermé sur lui-même, en paix, certes, mais qui ferme ses portes aux criots qui cherchent refuge dans notre ville pour fuir la misère de leur cité. Ma fille a raison, nous devons respecter la prophétie. Qu'il passe le test dis Mouni, t'as fait le test aujourd'hui Mais t'as un malade, Capot non, j'ai trop peur, moi. Et puis en plus, il euh, y a des gens qui m'ont dit que ça faisait mal, alors... Euh... T'es un grand malade Mais il faut faire le test, c'est super important. Faites le test. Tous les coups sont permis. Coup de tête, coup bas, coup de pouce, coup tordu, coup de poker, et même coup de grâce. Que le meilleur gagne. Hey, il a pas dit de commencer. Commencer. bien le settille On va se préparer pour la bataille. quest qui... Eh bien, eh bien, eh bien. On dirait que notre petite souris est finalement prise au piège. La Lindra baigne dans ton corps. Et les lunes émettent de drôles de radiation qui réagissent avec toi. Tu as mal, n'est-ce pas INSOLENTE Comment tu me... Ah oh non, il fait une crise, cours Un, cours. Hein, Refais Ne fais pas, soldat Quand à toi, misérable vermine Je t'interdis de m'humilier Demande pitié Pitié, Akardos, pitié. bonjour Je ne voulais pas te tirer dessus. Excuse-moi. de pleurer, famelette. Tu me manques tellement Ferme-la, je te dis. Tu n'es même pas un homme. Une simple vermine. Dis pas ça Une souris qu'on écrase du pied et qui ne fera jamais un bon soldat. Je suis... 那算了